Ouais les Franjo Alors PNL ça vous parle ou pas Et eh bien je vais pas faire traîner la vidéo plus que ça Honnêtement flemme de répéter ce qu'on sait déjà tous pour gratter les 10 minutes hein Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet Aujourd'hui nous allons voir ce qui se passe dans la tête des deux frères Et je vais vous prouver pourquoi cet album qui dit bien des choses Pourrait être le dernier et aurait très bien pu s'appeler deux monde Bienvenue dans ce 48 000ème 733 épisode de TPZ Le client tu fais fuir quand tu vends avec un comme dans pas sans le Le col 45 entre tes yeux, c'est RIP. Les frères nous ont toujours partagé l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et pour leur mif. Mais ils n'avaient pas réellement tout cassé lors de l'écriture de Dans la légende, qui a fini par devenir LE meilleur album de 2016 et les a poussés au sommet avec plus de 800 000 ventes réalisées en 3 ans et surtout en indépendant. Après cette conquête du rap-jeu que seuls eux peuvent vivre, supporter et parler, on ne peut se douter que les pensées aient pu bien évoluer. Et pourtant, ils ont su rester les mêmes et le niveau de maîtrise sur ce dernier album est puissant. Toujours pas mélangé, rien n'a changé, donc les Yankees ne tomberont jamais sur messagerie, car n'oublions pas que ce sont les mêmes enfants, juste sans les rêves et sans les pleurs. Bref, ils avaient leur vie d'avant, leur bail, et comme on peut le constater dans le clip ODD, ils semblent maintenant bien éloignés du renté, malgré qu'ils restent les mêmes avec les soucis du passé en moins. Tout ça, ils l'ont bâti à deux et ça n'est pas prêt de s'arrêter là, car ils sont inséparables depuis que Monsieur Andrieux les a fusionnés. Cependant ils sont venus dans le rap tel des yens enragés mais leur autre vie semble le rappeler comme nous dit nos dans Zulu Cheng Parce que je suis alors on pourrait dire qu'il exagère et rejette ce monde que tout le monde rêverait d'avoir, mais si sa haine influence son inspiration et que celle-ci s'estompe, on peut remettre en question l'existence d'un prochain album. Ok, les mots sont puissants, je suis d'accord. Mais en même temps, il est vrai que depuis Alammoniac, ils ont démarré une écriture moins arragée et plus sentimentale. Désormais, ils nous partagent leur nouvelle vision de la vie et disent s'être assagi après plus de deux longues années de travail. Était-il prévisible qu'il réagirait comme ça C'est la question que je me suis posée quand j'ai fait le lien entre 5 sons dont anti Où Ademo nous dit que finalement Tout ça eh bien, c'est l'histoire d'une vie qu'ils ont maçonné depuis plusieurs années L'épuisement se fait clairement ressentir sur la longueur Sauf que cette vie là elle est marquée par tant de points négatifs qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui Et pourtant les deux frères ne semblent pas être conscients de ça Et Ademo ajoute même vouloir se débarrasser de son vécu sur Chang Tu veux mon que je te le donne volonté Laisse ma si c'est ta volonté Bon pour ça il faudrait déjà arrêter de tourner en boucle là dessus Mais cette problématique finit toujours par revenir sur quelques vers Car ils sont encore trop attachés à la vie de quartier Et en même temps le fait de rester QLF ne les aide pas dans ce sens Faut que j'apprenne à kiffer ma vie Des fois oublier la zermie Mais bon tu sais pas c'est facile Moi bon, je pense à ce que mes frères servent en bref, il n'arrive pas à s'épanouir dans cette nouvelle vie qui finalement ne semble pas faire le poids face à l'ancien enfin temps qui est beaucoup plus mis en avant dans cet album et surtout bien embelli. Je disais tout à l'heure que Ademo souhaiterait tirer un trait sur le passé, sauf que ça, c'est en théorie, puisqu'ils soupçonnent carrément de vouloir retourner en arrière à plusieurs reprises. Dès Autre Monde, ils disent vouloir rentrer à la maison, car leur vie n'est plus la même depuis qu'ils ont le monde. Bref, là, je me suis dit que NOS était officiellement parti en vrille, sauf que si on se pose deux minutes, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, quelles émotions les traversent, et on ne le saura jamais. Et tout ça va bien au-delà de vouloir rester QLF, ils sont eux-mêmes perdus avec cette célébrité inconsidérable qui s'est abattue sur eux. Et leur confusion se justifie tout au long du projet. On a par exemple Ademo qui revient dans Celsius à ce qu'il disait dans Alamoniac, Place plus sentiment par sentiment, mais bien à nouveau l'inverse Et on pourrait soit y reconnaître une contradiction involontaire Soit ils ont écrit ce dernier bien avant Celsius Dans quel cas ce serait un nouveau changement d'avis qui appuierait sa versatilité De toute manière, trop de sentiments l'abîme comme il nous partage dans Good. Pour os j'ai l'impression que d'un cœur et la misère aussi belle Il regrette presque d'avoir pris le monde Car il n'a plus cette adrénaline que pouvait lui provoquer les sirènes de police La hiérarchie du quartier, ses anciennes activités et j'en passe Bref, pourquoi continuer à faire du rap alors Et eh bien c'est ce que nous allons voir les frères nous parlent beaucoup de leurs démons qui essaient de les refaire basculer de l'autre côté Et justement si vous avez suivi la vidéo vous pourrez penser qu'au final ce n'est que ce qu'ils souhaitent Et que les rumeurs qui ont cru après dans la légende sur un éventuel arrêt ne sont pas si fausses que ça Sauf que dès la seconde track mots nous dit J'ai envie d'arrêter tout mais la m'a traumatisé Les gens qui m'ont suivi je peux pas les abandonner Alors je crois que je suis condamné Mais condamné pourquoi Condamné parce qu'en voulant faire du cash ils ont bâti un empire avec le rap Alors qu'ils auraient très bien pu prendre Paname à deux choix près je suis sûr qu'à deux choix près N'oublions pas qu'ils ont commencé le rap pour ne faire que du bif en disant des mots de merde pour qu'on les paye comme s'ils allaient le pouvoir quitter si facilement. Zin, zin, zin. Mais tout ça dépasse complètement des mots, la responsabilité qui s'est donnée concernant les siens ne peut pas l'autoriser à retourner en arrière pour répondre à ses désirs. Bref, il est coincé dans cette nouvelle vie. Nabil a de son côté peur de partager les mêmes avis que Tariq et dit vouloir s'écarter de la misère avant qu'elle ne l'épouse. Les deux frères qui semblent être jusqu'ici en parfaite fusion semblent désormais partager des sentiments opposés qui pourraient remettre en cas sur duo. Tariq et Nabil, Ademo et NOS ne sont plus sur la même longueur d'onde quand à leur envie de prendre le game et lui faire du sale à deux. Je pense même que NOS l'a bien compris chez son frère et qu'il a peur qu'Ademo cède à ses tentations en écrivant ce vers « se casse mon frère avant qu'on se perde ». Alors, le duo PNL risque-t-il de disparaître par la faute d'un des piliers qui ne regarde plus le monde dans la même direction que l'autre c'est la fin de cette vidéo, merci à tous ceux qui suivent chaque épisode, ça fait super plaisir de voir que certains sont là tout le temps pour commenter, tout le temps pour donner la force. D'ailleurs n'oubliez pas que le sondage pour participer à l'un des prochains épisodes est toujours ouvert, les réponses s'enjaillent mais il m'en faut encore bien plus là pour faire une vidéo de... Bref, si vous avez encore un instant pour passer voir la première vidéo des frérots à plumes, eh bien allez-y, première interview avec Dossé, je vais vous expliquer pourquoi y aller. C'est un média ou plutôt le média qui donne énormément de force à la chaîne, donc c'est maintenant à nous de rendre l'appareil, suivez-moi également sur les réseaux les choses se passent, voilà ceux qui sont dessus Et il y a encore des choses de prévues allez à très bientôt, ciao les frangos